Hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo succès sur Halo Infinite, alors cette fois-ci on va voir le succès Fête du bruit qui compte pour 5G, donc c'est un autre succès qui va se dérouler pendant le didacticiel, donc on a un premier exercice d'armes pendant lequel on va expérimenter le fusil d'assaut et le commando. Et une fois ce dernier terminé, eh bien normalement on sort de cet endroit par une porte, sauf qu'en fait on peut faire demi-tour, retourner dans la salle des armes, et là normalement vous pourrez sélectionner une arme lourde, et dès que vous la prendrez, le succès se déverrouillera. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive l'eau